Maintenant, allons voir comment organiser la banque de questions et comment ajouter des questions dans une catégorie. Tout d'abord, il faut bien organiser sa banque de questions dans le but de faciliter la création des tests par la suite. Alors, allons voir comment ajouter des catégories dans notre banque de questions. De, tout d'abord, on pèse sur la, la clé d'engrenage. Tout en bas, on va aller choisir catégories dans le menu banque de questions. Par la suite, nous allons peser sur « Ajouter une catégorie ». Mais avant d'ajouter une catégorie, je veux vraiment revenir sur la structure. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la structure de la banque de questions. Nous avons déjà euh, inséré des catégories. Puis, lorsqu'on insère des catégories, le titre de la catégorie est très important, ainsi que le titre des tests que l'on fait. Si on écrit « catégorie chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 », puis on change de matériel au cours des années, bien le chapitre 1 ne contiendra pas la même matière. Donc, c'est important de bien penser au titre des catégories. Donc, ce que moi, je vais décider de faire, je vais venir rajouter dans la structure du premier cycle. On a ici notre premier cycle. Je vais venir rajouter une catégorie univers matériel. Donc, pour rajouter une catégorie univers matériel, je vais venir ici peser sur un bouton ajouter une catégorie. J'insiste sur la catégorie parente. Alors moi, je ne veux pas rajouter une catégorie dans la banque de questions complètes, je veux la rajouter dans le premier cycle. Fait, je vais venir choisir ma catégorie parente premier cycle et je vais rajouter une sous-catégorie univers matériel. Lorsque ma sous-catégorie univers matériel dans ma catégorie « sciences ST premier cycle » et euh, « faite, j'ai juste à peser sur le bouton « Ajouter ». Alors, vous voyez qu'elle est venue s'ajouter ici, mais moi, je voudrais l'avoir en dessous d'elle. Vous voyez que mon petit point n'est pas tout à fait à la bonne place. Enfin, je vais le déplacer comme ça, Puis là, il va se placer à la bonne place. Si toutefois, je voudrais qu'elle apparaisse avant « univers matériel », je pèserai sur la flèche ici en haut vient viennent de se déplacer. Si je ne la veux plus, cette catégorie-là, je peux peser sur la petite poubelle qui est ici. Si je veux changer le nom d'une catégorie, je vais dans les paramètres ici. Puis là, je pourrais changer univers matériel pour peu importe, là, univers techno ou peu importe. Donc, j'annule ça, j'ai maintenant ma catégorie. Maintenant, si je veux rajouter des questions dans cette catégorie-là, je sélectionne ma catégorie, puis je viens ici créer une question. Le, la question, les types de questions sont ici et nous avons déjà fait un tutoriel expliquant comment choisir les types de questions.